Cette vidéo s'adresse à tous les utilisateurs disposant de la nouvelle version R9 des plugins du récit. Sachez ici qu'il y a des changements pour l'utilisation. Donc, euh, je vais cliquer ici sur le mode édition et je vais constater ici la disparition des ressources, donc des, euh, des éléments là, qui étaient présents dans le cours. Donc, je vous rassure, ils sont toujours présents, mais ils sont situés ici sous forme de menu. Donc, on accède à chacune des sections indépendamment. Ça évite d'avoir à dérouler, là, défiler là, longuement la page afin de trouver la section qui euh, nécessite d'être éditée. Au niveau du menu, ici, on a par exemple, nativement dans Moodle, on peut cacher une section. Puis, on constatera ici, si j'enlève le crayon, que ici, euh, la section 4 n'est plus affichée. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi avec R9. Donc, le menu, il est dynamique, puis il s'adapte aussi à la visibilité des sections. Donc, pour ce qui est de l'édition, l'enseignant ici a accès au menu afin de hiérarchiser ses différentes sections. Pour une section donnée, il doit cliquer sur le nom du, du le titre, dans le fond, du résumé de la section. Il peut la modifier ici puis ajouter ces éléments comme avant, en, en dessous. Pour ce qui est ensuite de l'éditeur, l'éditeur, il y a deux changements qui ont été apportés. Premièrement, ici, euh, on constatera que euh, l'éditeur, en mode prévisualisation, ici euh, fournit l'arrière-plan exact de la page telle qu'elle sera euh, affichée là, après son enregistrement. Et puis, euh, il y a aussi... Une fonction copier-coller qui peut s'avérer fort intéressante pour vous. Donc, euh, supposons que j'élimine euh, un item, que j'ajoute ici un conteneur. Donc, euh, dans ce conteneur, supposons dans l'arrière-plan est bleu, euh, je désire récupérer ce morceau-là que j'ai personnalisé. Bon, ici c'est générique, là, mais ça pourrait avoir été euh, longuement réfléchi, puis on désire récupérer l'astuce ici qui est présente dans le haut de la page. mais Sachez qu'il est possible de copier le code source de l'élément. Et pour ce qui est de le coller maintenant, bien là ici ça demande quand même une certaine habileté. On doit aller dans l'éditeur. Ici, euh, cliquer sur « code éditeur » pour avoir le, la vue en code. Puis euh, ce que je porte à votre attention, c'est que lorsque je clique sur un conteneur, le pointeur s'en va à la ligne 15. Trois colonnes, il se déplace à la ligne 38. Donc, je peux savoir pour chaque élément le code qui est associé. Donc, ça, c'est fort intéressant. Donc, ici, si je vais à un conteneur et euh, que je suis euh, assez habile, je peux ici euh, placer mon astuce. Puis, je vois ici qu'elle semble s'être placée au bon endroit. J'enlève ici l'éditeur. Je vais voir, eh oui, j'ai bien là, ciblé à, laquelle, à quel endroit je devais coller mon code source et je suis en mesure de récupérer comme ça chaque élément de ma page et l'appliquer dans une autre page ou ailleurs dans ma page. Donc voilà l'ensemble des modifications qui sont apparentes pour l'utilisateur avec la version R9.